La partie, voilà, donc il est 10h, 10h31, bon je vais, je vais, je vais commencer, hein. je voudrais pas être très en, en retard hein, lors de cette conférence, donc je vous remercie, bienvenue, bienvenue à tous, euh, on va être assez nombreux, hein, je suis content, euh, je... et ça va, et ça continue à arriver, superbe. Euh, donc je suis vraiment ravi euh, d'être avec vous aujourd'hui c'est pas une, une parole en l'air hein, vous savez que je produis des, euh, des, euh, des vidéos je produis des articles mais mon exercice préféré c'est euh, la conférence alors une conférence est assez spécifique hein, puisque c'est une conférence en ligne je fais de temps en temps quelques conférences euh, en présentiel mais bon ce que j'aime bien dans les conférences c'est l'interactivité euh, alors ici, bah, l'interactivité voilà, se fait grâce au, au chat que, euh, que vous avez sur le côté. Hein, donc je rappelle, hein, ceux qui ont un compte YouTube, euh, un compte Google ou une adresse Gmail, profitez-en, connectez-vous, comme ça vous allez participer dans le chat à droite. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, le sujet c'est la visite insolite de la cathédrale de Reims. Alors je suppose que vous avez, moi je pense que la plupart d'entre vous, vous avez visité ce superbe monument. Euh, moi j'y suis retourné euh, il y a deux, trois mois, c'était euh, oui, au mois de novembre. Voilà, et euh, bah, c'est bien de revenir sur les lieux d'un site que vous avez déjà visité, parce que vous n'avez pas toujours le même regard. Euh, et donc j'essaie là, au lieu de voir, euh, d'observer les choses habituelles sur cette cathédrale, j'essaie de chercher euh, des choses inattendues, euh, des choses un peu cachées. Et j'espère que euh, je vais vous euh, faire découvrir ou vous apprendre des aspects méconnus de cette cathédrale de, de Chartres. De Chartres, voilà, oh ça commence bien. Damien, oui, oui, on va rester à Amiens. Alors donc, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. De temps en temps, je vais, euh, vais m'arrêter pour lire vos, euh, vos commentaires. Alors, je sais que vous venez de... Certains viennent de très très loin, euh, n'ont pas hésité à braver le décalage horaire. Hein, J'ai eu quelques messages des états unis euh, du Québec, euh, du Mexique... Hein, sachez que là-bas, il est euh, environ 4-5 heures du matin, et bien certains m'ont promis d'être présents devant leur écran, euh, je les en remercie. Alors on va commencer avec donc, cette image du euh, que vous reconnaissez, hein, c'est le portail de la cathédrale de, de d'Amiens, les trois portails de la façade occidentale. Alors attendez, j'ai oublié de basculer l'image voilà, là je pense que c'est mieux, vous voyez l'écran, voilà, oui, 4h35 précisément à Montréal, me dit Antoine, Pff, bravo, bravo, bravo, donc j'ai intérêt à vous réveiller, bah, je vais vous réveiller parce que je vais vous poser une question, donc tenez-vous prêt, alors là je ne vais pas me, vous faire une description de ce portail, parce que je pense que ça mériterait plus d'une conférence, il y a beaucoup de choses à voir, je vais me concentrer sur le portail à droite, j'espère que vous voyez ma souris, a euh, droite donc c'est le portail euh, de Notre-Dame Alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là Je vais me concentrer uniquement sur les sculptures qu'il y a sur le, le côté gauche, au côté gauche de la porte Ce qu'on appelle l'ébrasement Et je vais vous poser une première question euh, Quel est euh, l'intrus parmi ces personnages voilà, C'est pas une, une question compliquée hein, euh, voilà, Même si vous n'avez aucune connaissance en histoire de l'art C'est juste une question d'observation voilà, Je vous laisse réfléchir Euh, bah ouais, c'est bien. En effet, vous avez raison, s'il y a une femme... Parce que ce sont tous des, euh, des personnages couronnés. Euh, bon, la personne de gauche a sa couronne euh, entre ses mains. Mais, voilà. Mais euh, la grande différence, c'est que euh, l'une des têtes couronnées est une femme. Donc ce n'est pas un intrus, c'est une intruse qu'on a. Ouais, qu alors oui, la Carolina me dit qu'elle qu n'est pas couronnée, si, si, elle, a, elle est en fait donc sa, sa couronne dans la main, hein. mais peut-être que ça ne se voit pas beaucoup hein, si vous avez un petit écran. Alors, on va, je vais vous poser une, alors une deuxième question, hein, d'après vous, qui est cette femme Voilà, hein, Grazia me dit voilà, pourquoi la femme n'a pas de couronne sur la tête, Et bien, je, vais vous dire ça pour, je vais vous dire pourquoi bien entendu. Hein. Alors, donc on a Jeanne d'Arc en proposition, Marie-Madeleine, Marie, Marie Sainte-Anne, sainte Geneviève. Alors Je vous signale, pour l'instant, personne ne m'a donné la bonne réponse. Alors, donc je félicite une personne qui a trouvé la réponse. Oui, c'est la reine de Sabah. Alors, qui est la reine de Saba C'est une des rares reines évoquées dans l'Ancien Testament. Alors, on raconte que la reine de, de Saba euh, euh, était... On n'a pas son nom, hein, on l'appelle la reine de Saba, on n'a pas son, son prénom. Elle vivait donc dans un royaume qui était le royaume de Saba ou de Sheba. Et ce royaume, on ne sait pas sa, sa, localisa sa localisation exacte, on sait, sait qu'il est au sud de la Palestine. Donc il y a plusieurs hypothèses. Il était au sud et au-delà des déserts. On ne sait probablement pas l'Égypte, parce que l'Ancien Testament aurait parlé de, du, du Pharaon ou de la Pharaonne. Donc c'est euh, plutôt un royaume qui devait se situer en Arabie, voire en Éthiopie. Euh, et cette reine de Saba avait entendu parler de la réputation du roi d'Israël, en l'occurrence Salomon. Salomon que vous avez en fait ici. Hein, qui est donc le, le personnage juste immédiatement à, à droite de, de la reine de Saba. Donc elle avait entendu parler de la richesse et surtout de la sagesse du, euh, du roi Salomon. Et elle a décidé d'aller le rencontrer. Voilà, là je suis sur les, euh, les, les médaillons qu'il y a, les quadrilopes, qu'il y a juste en, en dessous la statue. En dessous la, la série de statues. Donc vous avez ici le roi de S Salomon. Euh, et vous avez donc à, un peu plus à gauche, vous avez la rencontre entre la reine de Saba et à Salomon. Euh, la reine de Saba pose un certain nombre d'énigmes à Salomon et elle est subjuguée par les réponses de, de, de, de Salomon. Euh, elle est convaincue hein, de la sagesse de ce roi. Et ça, La rencontre se termine par des échanges de cadeaux et la reine de Saba retourne dans son royaume. Alors Pourquoi représente-t-on la reine de Saba sur les portails d'église, bon, c'est assez rare hein, de, de, de voir la reine de Saba, mais je pense que vous la voyez sur le portail de la cathédrale de Chartres. C'est parce que elle est, euh, la reine de Saba, en fait, dans cet épisode de la rencontre entre la reine de Saba et, euh, et Salomon, et, euh, est une anticipation du Nouveau Testament. Souvent, quand vous avez des euh, sculptures qui montrent des scènes de l'Ancien Testament sur les églises, c'est parce qu'elles ont un symbolisme particulier, elles annoncent, elles rappellent, des, euh, des choses qui vont se passer plus tard, donc, au temps de, du Christ. Et là, en l'occurrence, on a sûrement euh, une, euh, un symbolisme par rapport à la parole du Christ. Salomon s'adressait, s'est adressé à, à la reine de Saba. La reine de Saba représentait ce qu'on appelait une gentille à l'époque. Une gentille, à ne pas prendre dans le sens actuel, une gentille, c'était une personne qui n'était pas juive. Et pourtant, la reine de Saba fut subjuguée par le message de Salomon. Et ça rappelle bah, finalement la parole du Christ, le, le Christ s'adressait aux juifs, mais il s'adressait à tous les autres, à ceux qui n'étaient pas juifs. Donc voilà une explication de la présence de la reine de Saba. Alors je lis un petit peu vos, hein, vos commentaires. Alors comment je reconnais le roi Salomon Et bien on le devine justement par cette association avec la reine de Saba. Alors, y a-t-il un nom spécifique à cette forme de lithographie Alors, je ne sais pas ce que, Carolina, vous entendez par lithographie. Hein, lithographie, c'est une, une sorte de, de gravure, hein, gravure sur, euh, sur pierre. Donc, est-ce que vous pouvez préciser votre, euh, votre question Alors, il y a, y a un deuxième intrus dans cette, euh, dans cette série de sculptures. Alors, cette fois, je vais, euh, je vais, euh, je vais, euh, je vais vous donner la réponse, parce que là, cette fois, c'est pas évident. C'est le personnage qui est en plein centre. Voilà, c'est un, un personnage que vous avez déjà entendu parler, dont vous avez déjà entendu parler, il s'appelle Hérode. Hérode, c'est un des grands méchants de la Bible. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux ici, là il est à gauche. Euh, Hérode, c'est euh, celui qui a euh, commandité le euh, massacre des innocents. Alors, vous connaissez peut-être cet épisode. Euh, donc, euh, le roi Hérode apprend la naissance du Christ la naissance du Messie, et il a, il a peur pour son trône, il a peur que le, le Messie le, le remplace, et donc il envoie à Bethléem son armée tuer tous les nouveau-nés. Et c'est ce que vous avez euh, représenté euh, ici, euh, c'est ce qu'on appelle donc, le massacre des innocents, hein. vous voyez donc des, euh, des soldats qui s'emparent des bébés, avec des scènes vraiment horribles, hein. vous voyez là, par exemple la mère qui, qui, euh, qui tient juste la tête de son, de, de, de son enfant, décapité, donc vraiment, c'est un, un roi mauvais, et c'est très très rare. Là, je, je, je vous mets au défi de trouver une église qui euh, accorde une telle place à un méchant de l'histoire, un méchant de la Bible. Généralement, sur les côtés des portails, vous avez euh, des personnages qui sont saints, donc la Vierge Marie, euh, les apôtres, etc. Et là donc, vous avez Hérode qui a une place, euh, une place bien en vue. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est assez audacieux des, euh, de la part des sculpteurs, ou plutôt des concepteurs de ce portail, d'avoir placé ce personnage bien en vue au niveau, euh, au niveau de l'entrée. Alors vous noterez la différence de ce personnage, Hérode, avec les euh, personnages qui sont immédiatement à droite. Alors, les personnages à droite sont les rois mages. Hein, trois rois mages, vous les reconnaissez parce qu'ils ils ont chacun un, un, un cadeau euh, entre les mains, un cadeau qu'ils vont apporter au, au Christ et à sa, et à sa mère. Hérode, lui, regardez les traits de son visage, alors c'est vrai que c'est un petit peu loin, vous ne voyez pas exactement, mais Et ces traits ne sont pas très réguliers, ne sont pas très sereins, hein. ce sont des traits euh, presque caricaturaux, alors que euh, les rois mages ont des traits beaucoup plus réguliers. Voilà, donc je regarde vos questions... Alors donc il y a espèce de relief. Euh... Alors oui, pourquoi la reine de, de Saba tout à l'heure ne, ne portait pas de couronne Elle l'avait entre les mains. C'est probablement en signe de soumission. C'est-à-dire qu'elle était, je vous dis, euh, elle a reconnu la supériorité de, euh, intellectuelle de, de Salomon. Et euh, cette euh, reconnaissance est symbolisée par la, par la couronne qu'elle re, qu a retirée de sa tête. Alors euh, oui, euh, je parlais des, des quadrilobes, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, là, ce sont des quadrilobes, euh, c'est-à-dire euh, des, des trèfles à quatre feuilles. On appelle ça aussi des médaillons. Voilà, oui. <rire> Bonjour Arnaud, <rire> bienvenue. Alors... Alors oui, oui, oui, j'avais encore une, une dernière énigme à vous proposer. Cette, on est toujours sur le portail, toujours sur ces médaillons. Alors je ne vais pas tous vous les décrire, hein, parce qu'il y en a peut-être une centaine. Et ça euh, fait naître beaucoup, beaucoup d'interprétations, de, des interprétations parfois vraiment fantaisistes. Alors euh, je vous montre ce médaillon là, où vous voyez, euh, j'espère que vous voyez bien, il y a en bas, donc dans une espèce de ville, euh, vous avez un hérisson et un oiseau. Alors, qu'est-ce que ça vient Qu'est-ce que ces animaux viennent faire là Eh bien, ils sont cités. Hein, ils sont vraiment cités dans, dans la Bible, précisément dans le livre de Sophonie. Alors, ce n'est pas le livre hein, dont vous entendez le plus régulièrement. Alors, il y a une, une citation, hein, je l'ai noté parce que je, je craignais de, le manque de, de mémoire. Donc, il y a une citation de l'Ancien Testament qui dit « Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. » Ces colonnes, quoi. Les, alors, ce n'est pas très clair. Hein, ces colonnes d'où ben, ce sont les colonnes de la ville de Ninive. Alors Ninive, qu'est-ce que c'est C'est une, une ville aujourd'hui en ruine, mais autrefois c'était une ville très importante de la Mésopotamie, euh, donc une ville euh, du royaume d'Assyrie, et à cette époque, le royaume d'Assyrie euh, étendait son protectorat sur, euh, sur les Hébreux, sur la Palestine. Et dans, cette, dans ce livre de Sophonie, euh, le, euh, Yahvé euh, promet la dévastation à tous les impies, et notamment aux habitants de Ninive. Donc il promet de, de dévaster cette ville. Euh, cette ville, euh, cette ville donc, sera dévastée à tel point que les hommes seront obligés de la quitter, de la déserter, et seuls des animaux y resteront, et parmi ces animaux, bah, ceux, que je viens de vous citer, le pélican et le hérisson, donc vous avez vraiment une interprétation littérale sur ce médaillon d'un passage de la Bible. Donc en bas vous avez un hérisson et en haut un pélican. Alors je ne peux, peux pas vous dire hein, quel est exactement le symbolisme de, de ces animaux, mais j'ai remarqué que en faisant quelques recherches, le hérisson était un, un animal euh, très souvent euh, évoqué dans la mythologie iranienne. Donc Ninive, hein, c'est une ville d'Irak, donc on est juste à côté. Alors, qu'est-ce que vous me dites euh, Alors, Hérode, est-ce que c'est dans la Bible ou dans les évangiles C'est dans les évangiles. Euh, pas très haut que tout ça. Bonjour du Tarde, ok, bonjour de Normandie, oui, je pense qu'il va y avoir quelques Normands. Hein. Alors, est-ce que Hérode est plus grand que les autres Je pense pas, hein. c'est juste un effet de, de, de, de perspective. Alors, vous, euh, voilà, Caroline me dit que, est-ce que c'est vraiment un pélican? Alors, peut-être pas, mais je pense que les, les, les sculpteurs du Damien, c'était peut-être pas, ils savaient pas du tout ce que c'était qu'un pélican. Donc, ils euh, savaient que c'était un oiseau, donc ils l'ont interprété à leur sauce. Alors, est-ce que, oui, la reine porte la, la, la couronne à hauteur du cœur? Oui, peut-être que ça a une signification, je ne sais pas. Alors le pélican, en effet, ça a une, une grande signification hein, dans le christianisme, mais c'est plutôt une signification en rapport avec le Nouveau Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, je pense pas. Hein. En effet, dans le Nouveau Testament, le pélican est souvent associé au Christ. Voilà, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs, que ce que me dit Amix à 1949, en effet, hein, le pélican donne sa vie pour ses petits, mais là je pense pas qu'il faut, qu faut faire ce, ce lien. Bon, on était sur la façade, on va quand même rentrer rentrer dans cette église, et je vais vous, on va se diriger, je me souviens plus, ah oui, le labyrinthe, oui. je ne pouvais pas le rater. Alors les photos, euh, la plupart des photos que vous allez voir sont les miennes, euh, sauf celle-ci, euh, je, je n'ai pas eu la chance de monter dans les euh, parties hautes de la cathédrale, euh, d'où on bénéficie d'une euh, super vue sur ce labyrinthe. Donc euh, euh, Amiens est l'une des rares villes, on dit rares villes, des rares cathédrales à posséder encore son labyrinthe. Euh, C'est pas si courant, hein. j'ai fait un petit recensement avant de, de commencer cette vidéo, du nombre d'églises ou de cathédrales qui possédaient un labyrinthe. Euh, je suis arrivé, je crois, à environ 10. Euh, donc ouais, ne croyez pas que euh, voilà, les labyrinthes étaient. Euh, euh, Toutes les cathédrales avaient des, des, des labyrinthes. Euh, celui d'Amiens la n'est pas d'origine. Il a été refait au 19e siècle. Euh, à l'époque, on a refait d'ailleurs le délage, tout le dallage de, de la cathédrale. Et je trouve d'ailleurs que ce dallage est particulièrement réussi. Euh, on voilà, on s'en rend bien compte quand, on, est, euh, dans des, euh, quand a une, on a une vue plongeante comme ici. Alors, quelle est la euh, signification de ce labyrinthe Alors ça, ça, je peux vous dire que ça a passionné hein, les, euh, les historiens de l'art, les archéologues, les historiens, qu'est-ce que ça veut dire Alors, je vais vous dire, moi, mon, mon interprétation, parce qu'il voilà, y en a beaucoup hein, d'interprétations. Alors, on vous dira que le labyrinthe, euh, ça symbolise le parcours du chrétien. Parcours tortueux, parce que voilà il s'engage dans une, dans une voie. Euh, il va tourner, il va beaucoup tourner, il va parfois pas vraiment avoir l'impression de s'approcher du, du centre. Puis finalement, il y arrive. Donc, ça illustre le labyrinthe, illustrerait la, la, vie, euh, la vie avec une route unique. Mais une, roue, une, une, une, une route tortueuse. Vers l'issue le, le, inéluctable. Inéluct... Ah oh, voilà, je vais avoir du mal. Inéluctable. Bon, je vais... vous avez compris. Euh, inéluctable, donc de la de, de la vie, c'est-à-dire la mort ou le, ou le salut. Alors, je Il y a, mm, euh, on raconte aussi que les euh, les gens faisaient une, euh, les pèlerins, les fidèles faisaient pénitence dans ce euh, dans ce dans ce labyrinthe. C'est-à-dire qu'ils marchaient, euh, bon ils ne marchaient pas, ils étaient, ils étaient agenouillés, ils faisaient tout le parcours, un long parcours hein, puisque si vous faites, hein, si vous commencez au départ, alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de départ pour ce labyrinthe d'Amiens, mais bon on imagine que le départ ici, si vous faites toutes les lignes, euh, vous, vous en fait, vous marchez à genoux pendant 200 mètres, voilà, un peu plus de 200 mètres, ce qui peut en effet être éprouvant, et donc on dit que, euh, à défaut de faire le pèlerinage à, à, à Jérusalem, eh bien on pouvait faire le pèlerinage dans ce labyrinthe. Alors, je, je vous dis, moi, je n'ai pas trouvé de preuve historique de toutes ces interprétations. Ce qui me gêne dans l'interprétation que je vous ai dit, c'est le cheminement du chrétien, c'est que le, le but, le centre, bah le centre n'est pas représenté par le Christ ou par, par Dieu. Donc, on, a, on aboutit à, à quoi, en fait Je vais vous montrer ça en gros. Voilà, là, voilà la pierre centrale. C'est une pierre centrale, attention, qui est, euh, je vous dis, du 19e siècle, mais qui reproduit la pierre d'origine. Hein. La pierre d'origine est toujours conservée au musée de Picardie à Amiens. Donc voilà la pierre centrale. Alors qu'est-ce qu'on voit On ne voit pas le Christ. Euh, on voit quatre personnages. L'un des personnages, c'est euh, l'évêque euh, Évrard de Fouillois, hein, c'est-à-dire euh, l'évêque qui a lancé la construction de la cathédrale. Et il est entouré de trois autres personnages qui sont les trois architectes qui ont euh, œuvré, bah, justement, pour le gros œuvre de la cathédrale. Donc, moi, je trouve ça assez étrange que finalement le pèlerin euh, aboutisse à ces quatre personnages, euh, bon, qui sont euh, partiellement saints, euh, qui sont même, euh, qui sont pas du tout saints. Hein. Évrard, il n'est pas, il est pas, c'est pas, pas un saint, c'est un, un évêque. Donc vraiment, la destination ne me semble pas finalement très chrétienne. Et mon interprétation du labyrinthe, c'est que euh, c'est euh, un hommage. Un hommage au bâtisseur. Ce qui explique d'ailleurs la présence de ces quatre personnages. On a les quatre personnages fondamentaux dans la, dans, dans ce, dans la, dans la construction de la cathédrale. Donc l'évêque, autrement dit le concepteur et le financeur. Et les trois maîtres d'œuvre, les trois architectes qui ont élevé au XIIIe siècle le monument. Donc c'est un hommage, pourquoi j'ajoute cette je, je pense à cet hommage, c'est parce que c'est un labyrinthe. Et un labyrinthe, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est en fait un, un symbole antique. Le labyrinthe, c'est une construction, de, ça rappelle la mythologie grecque, c'est une construction de l'architecte Dédale pour y enfermer un monstre qu'on appelait le Minotaure. Vous connaissez la suite de l'histoire, Thésée est entré dans ce, dans ce labyrinthe, il a tué le monstre et il est ressorti indemne, sans, si, sans se perdre, grâce à un fil, le fameux fil d'Ariane, qu'il avait déroulé pour se rendre au cœur du labyrinthe. Donc, le labyrinthe, c'est la construction de Dédale, de l'architecte Dédale. Donc pour moi, les labyrinthes, c'est un hommage aux architectes ou plus globalement au concepteur de la cathédrale. Alors, je lis vos, hein, vos remarques. Ah, il, y en a eu, ah, il y en a eu beaucoup plus, là. Voilà, donc en effet, donc, il a été rénové au 19e siècle, et il correspond, en effet, euh, ce labyrinthe au logo euh, des euh, monuments historiques. Hein, tout à fait. Alors, beaucoup de Belges, hein, dans dans, parmi les... Euh, dans, le, dans le chat. Bonjour à la Belgique alors, est-ce que c'est un héritage chelte Ben non, je vous dis, moi, pour moi, le, si vous cherchez, en tout cas dans, dans les écrits, c'est la mythologie grecque. Alors, oui, alors, bien vu, bien vu. Hein, en effet, le logo des monuments historiques correspond plus exactement au labyrinthe de Reims. Le labyrinthe de Reims que vous ne verrez plus. Hein, il a été détruit, mais on, on en connaît des représentations. Euh, alors, tonton. Mmh, voilà, alors est-ce que c'est associé au cheminement spirituel, peut-être. Moi j'en suis pas convaincu, hein. je vous ferai un article en spécial sur le, sur le labyrinthe. Alors apparemment je, je dois confondre. Souvent la, la cathédrale de Chartres et la, la cathédrale d'Amiens, mais bon, vous voyez les Bon voilà. Vous vous, vous vous corrigez. Alors, Carolina, je n'ai pas répondu à votre question, peut-être. Alors, je ne vois plus laquelle. Alors oui, qu'est-ce qui est écrit autour Oui, vous avez des, euh, des, des inscriptions. Alors je ne vais pas vous dire de, de mémoire exactement les, euh, les, euh, le, le, les, les phrases, Alors, du, euh, je crois que c'est du latin. Euh, ça, pour résumer, euh, ça dit que euh, le, la cathédrale a été commencée en 1220 et qu'elle a été terminée euh, en, vers, en 1288, en tout cas que la, la pierre a été posée en 1288, ce qui signifierait la fin du chantier. C'est vraiment très intéressant ce, ce document, euh, puisqu'il nous indique que la cathédrale a été construite, le gros œuvre de la cathédrale a été construite en 68 ans, ce qui est quand même bref. Alors, généralement, pour construire une cathédrale, vous mettez plus d'un plus siècle. Dans ces, euh, dans ces inscriptions, sont aussi précisés le, bah, le nom du commanditaire, donc Évrard de, Fou de Fouillois, euh, l'évêque, et les noms des architectes, donc en l'occurrence Robert de Luzarche. Euh, J'ai oublié Thomas de Cormon et Renaud de Cormon. Et je vous avais écrit un, un, un article sur les architectes. Je vous disais qu'ils étaient généralement anonymes, et bien à Amiens, on a la chance. Donc non seulement d'avoir les dates de construction, mais en plus d'avoir le nom des euh, architectes qui ont contribué. Et on remarque, vous voyez, les, les, les, les chantiers étaient tellement longs euh, que plusieurs architectes se succédaient, hein, ce qui n'est généralement pas le cas euh, de nos jours. Alors comment euh, Odile me dit, comment j'ai reconnu Hérode tout à l'heure euh, Tout simplement bah là, tu, euh, par le fait que sous euh, la statue d'Hérode, il y a justement les quadrilobes, euh, quadrilobes euh, en rapport avec la vie d'Hérode. Je vous ai montrer juste le massacre des innocents, mais il y en avait d'autres. Alors quels sont les animaux Je ne sais pas où sont les animaux, euh, Marc. Hein, C'est peut-être les animaux de tout à l'heure, hein, le, le pélican et le hérisson. Que signifie la présence des anges Ah ben bah les anges euh, sont toujours là, hein, les, les anges. Hein, euh, ça c'est... Ouais, je, je le répète, hein, les, euh, les anges ce sont en fait les personnages les plus représentés dans une église. Voilà. Ça évoque le monde céleste. Je ferai un article sur les anges. Il euh, y, y a tellement de choses à dire sur sur eux. Je vous apprendrai notamment à distinguer les différents types d'anges. Alors, on continue sur euh, alors, on est là. Je, je, je, je suis en train vraiment de vous balader hein, dans, dans l'église, puisque là on sort, on se dirige vers un portail qui n'est pas toujours observé celui-ci parce qu'il n'est pas euh, côté façade occidentale. Euh, on rentre plus rarement par le côté sud. Or, je vous conseille de vous arrêter un moment devant ce portail, le portail Saint-Honoré. Euh, ce portail Saint-Honoré, je ne vais pas le décrire entièrement, je vais m'intéresser à un détail. C'est beau, hein, c'est un portail du XIIIe siècle. Voilà, ce portail raconte la vie de Saint-Honoré. Vous le connaissez euh, peut-être, Saint-Honoré, euh, c'est le patron des boulangers, des pâtissiers. Et il était évêque d'Amiens, évêque d'Amiens au VIe siècle. Euh, le, euh, euh, et Saint-Honoré, bah, voilà, euh, vous connaissez aussi à travers une pâtisserie. Alors si vous aimez la pâte de chou, bah, je vous conseille de, de manger euh, du Saint-Honoré. Et donc euh, ce tympan, c'est-à-dire ce tympan, les parties sculptées juste immédiatement au-dessus d'une porte euh, Souvent sous une forme arrondie Donc ce tympan raconte la vie de Saint-Honoré Alors je ne vais pas vous raconter tout, je vais m'intéresser à un détail Voilà Et Je vous avoue quand j'ai euh, photographié cette, euh, ce, ce tympan, je n'ai pas fait attention à ce détail ce détail, c'est les deux personnages que vous avez à droite. Vous avez une personne, une femme, probablement, qui, euh, apparemment, est en train de pleurer. Et derrière, encore plus étonnant, vous avez un homme qui promène son chien. Hein, il est, vous avez un toutou. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je crois que j'ai une version plus, plus grosse. Voilà, un petit peu plus grosse. Je suis désolé, je ne peux pas zoomer. Parce que je ne me suis pas aperçu de, de ce détail lorsque j'ai pris la photo. Sinon, j'aurais fait un zoom là-dessus. Ces deux personnages très étonnants. Alors, qu'est-ce qu'il signifie Alors, je vais commencer déjà, il faut euh, commencer par la partie gauche. Vous avez Saint Honoré, donc l'évêque d'Amiens, qui est ici. Pardon. Voilà, qui est en train de célébrer une, une messe. Et un miracle se produit, puisque vous voyez qu'une main surgit, c'est la main de Dieu, qui est en train de déposer directement l'Eucharistie sur la table de l'hôtel. Voilà, donc c'est un miracle. Et à droite, vous retrouvez alors, probablement le même, le même hôtel, mais on est... Euh, on est après la, la mort de Saint-Honoré. Et cette, euh, sur cet hôtel euh, se trouve une nappe. Et en fait, le, la personne qu'on qu croit qui est en train de pleurer est en train de porter la nappe au niveau de ses yeux. Et elle en, a, en attend un miracle. Parce que cette nappe, c'est un, une relique. Alors, vous connaissez les reliques. Les reliques souvent correspondent à des, à, à des bouts d'os. Mais ça peut correspondre aussi à un morceau d'un un, un objet touché ou porté par un saint, Et là, ou porté ou touché. Et là, c'est l'exemple, le, la nappe a été sûrement touchée par Saint-Honoré, donc c'est une relique, donc on attend d'une relique un miracle. Et cette personne, si elle se frotte le visage avec cette nappe, c'est qu'elle est probablement, elle a un handicap, elle est aveugle, et elle espère, donc en se frottant le, les yeux, que de, elle espère retrouver la vue. C'est ce qui va se passer, hein. c'est un, un miracle euh, un miracle de Saint-Honoré. La personne retrouve la vue. Et derrière elle, eh ben, je pense qu'on a une personne, c'est pas je pense, hein, c'est les historiens de l'art, estiment que nous avons aussi un aveugle. Un aveugle, pourquoi Parce qu'il tient une canne. Et son chien, il n'est pas en train de promener son chien comme je le croyais. C'est en fait un chien d'aveugle. Alors moi je trouve vraiment ça fascinant. On est dans une, devant une sculpture du XIIIe siècle, et donc on a la preuve qu'au Moyen-Âge, on utilisait déjà des chiens d'aveugles pour guide. Là vraiment, je vous, si vous arrivez à trouver hein, ce détail ailleurs, hein, bah, signalez-le-moi signalez -moi dans le chat, bah, je trouve ça vraiment incroyable. Alors les aveugles... Euh, font partie hein, de, de, du groupe des, euh, des, euh, des handicapés du Moyen-Âge vous aviez trois grands groupes d'handicapés euh, vous aviez les, euh, les aveugles les paralytiques et les estropiés et tous étaient plus ou moins marginaux hein, dans la société médiévale plus ou moins bien vus ils ne pouvaient pas euh, travailler en raison de leur handicap donc ils ne pouvaient vivre que de mendicité les aveugles on les reconnaît bien par le fait que euh, bah, voilà, ils sont dans les représentations euh, picturales ou sculptées, ils ont un bâton pour se diriger, et généralement ils ont aussi un guide, un guide qui, est, euh, qui peut être un humain, euh, l'aveugle met, met la main sur, euh, sur l'épaule du, euh, de, de, de, de, du, du guide pour se repérer, hein, ce que font d'ailleurs cette suite d'aveugles, hein, vous reconnaissez peut-être le fameux tableau de Bruegel, je crois que c'est Bruegel l'ancien, alors, dites-moi les, euh, les les belges si je prononce bien, je dis Bruegel, mais c'est peut-être pas ça. Voilà, ouais, donc les les euh, les euh, les aveugles euh, étaient donc des marginaux dans la société médiévale et euh, bah, dans les étant euh, donné qu'ils n'avaient pas de perspective de guérison médicale, leur seule chance de recouvrer la vue, c'était de euh, c'était un miracle et donc ils se déplaçaient sûrement en masse pour euh, pour, euh, vers les lieux de, de pèlerinage, vers les lieux saints, donc probablement vers la cathédrale d'Amiens, pour, euh, pour, euh, pour être guéri. Alors, Odile me disait sur le labyrinthe, est-ce que c'est le chemin noir ou blanc euh, J'ai essayé de chercher, je pense que c'est le chemin blanc. Alors, Pierre me dit est-ce que c'est la représentation du pouvoir temporel et spirituel, les ordonnateurs de la construction Difficile, hein, parce que un... est-ce qu'on peut... peut vraiment partager euh, entre temporel et spirituel, sachant qu'il y a un évêque dessus euh, L'évêque, c'est un représentant, il a un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Et je pense aussi que si on avait vraiment l'accentuation sur le, le, le sens spirituel, on aurait eu, euh, voilà, on aurait eu une, une sorte de... Euh, on, on aurait vu, je ne sais pas, le Christ, par exemple. Voilà, ah, Martine est là aussi, la petite sudanoise, euh, bienvenue. Alors la flore, euh, Caroline me dit, la flore est omniprésente, ne vous y êtes-vous pas intéressé euh, pas trop, non pas trop, il y, a, je dis, il y a énormément de choses à voir sur la, la cathédrale, il n'y a pas de, à ma connaissance, la, on, est, on est sur la, de la sculpture végétale du 13 siècle, ce n'est pas la plus, la plus intéressante, c'est à dire qu'elle est, elle est souvent encore stylisée, donc on n'arrive pas à reconnaître par exemple les essences, à la différence de la sculpture du 15e siècle vous arrivez à reconnaître, voilà ça c'est une feuille de vigne, par exemple, ça c'est une feuille de chêne. Donc voilà pour les aveugles de la cathédrale d'Amiens. Voilà, mais à, dans la cathédrale d'Amiens, je vous conseille aussi de faire le tour des, de la clôture du cœur, puisque cette clôture est euh, en grande partie sculptée. Sculptée au, 14e, au, non, au début, début 16 XVIe siècle. Donc vous allez voir, on va faire, on va faire le tour. Donc, je vais juste vous montrer quelques éléments. Moi j'adore j'adore cette sculpture cette série de sculptures. Parce que bon, les visages sont, sont très expressifs. Certains sont, sont vraiment caricaturaux. J'espère que vous appréciez aussi. Voilà, regardez euh, toutes ces euh, personnages qui sont fascinés. Alors là je crois qu'ils sont devant, devant Saint-Jean-Baptiste. Saint Voilà, vraiment, regarder attentivement ces sculptures. Alors on va s'arrêter quand même sur un détail. J'aurais pu aussi faire une conférence entière sur ces, ces clôtures sculptées, clôtures en, en pierre. Mais je voulais vous, marrer, vous arrêter sur un détail que vous n'avez peut-être jamais repéré. Et que peut-être aussi certains guides n'ont jamais repéré. Euh, alors, euh, le, précisément, cette clôture représente euh, la, le, le, le, le martyr de euh, Saint-Firmin. Saint-Firmin, c'était euh, le, le premier évêque d'Amiens. Euh, alors, en théorie, je crois que c'était au IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc, Saint-Firmin euh, finit mal. Vous voyez que là, il est arrêté. arrêté et à la fin, euh, vous avez un bourreau qui s'apprête à lui couper la tête. Est-ce que vous remarquez un détail spécifique sur cette, euh, pour ce euh, bourreau Je vous laisse réfléchir, vous pouvez me répondre en, en, en chat. Pendant ce temps-là, je lis vos réponses. Voilà, donc Bernard me dit « Si le, labyrinthe, donc, dans le, le chemin du labyrinthe est blanc, il offre des choix, s'il si est noir, il est prédéfini. » Alors, je, je ne sais pas, parce que euh, si vous faites vraiment bien attention... Alors, si vous suivez le, la ligne blanche, ou alors c'est plutôt la, le suivre la ligne blanche, vous verrez que euh, y a pas, 30, pas un pas dans le sens où vous ne vous retrouvez pas dans des impasses. Il y a vraiment un chemin qui est, euh, comme vous dites, prédéfini. C'est-à-dire que certes, il est tortueux, mais il n'y a, a aucun choix à un moment. Vous êtes obligé de suivre une route unique. Alors, André on va, André, là également. Euh, la petite église en arrière-plan existe toujours en périphérie de Bruxelles. Ah, Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu me dis là, André quelle, quelle église en arrière-plan Voilà, donc Arnaud me dit que... Ouais, la, la, c'est vrai que c'est assez étonnant. Hein, la, la, la, la, la, les peintures sont encore bien entretenues. Est-ce que c'est de la restauration Je ne pense pas. On est à l'intérieur. Donc il y a moins de. il y a moins de problèmes de conservation. Euh, je, bon, après je ne vais pas le jurer là-dessus. Là, là Mais en tout cas, si on, a, euh, si on a fait de la restauration, on a fait attention à bien respecter les couleurs d'origine. Alors, donc, je regarde vos réponses par rapport donc, aux détails bizarres sur, cette, euh, sur ce bourreau. Alors le way, oui, c'est vrai qu'il a un, un cimetière, ça, ça peut être c'est assez étonnant. Alors c'est pas ça le, le détail particulier. Euh, en fait, les, les sculpteurs essayent de faire un petit peu d'antique. Hein, et pour eux, le cimetière, ça évoque, ça évoque l'antiquité. Alors Antoine, est, Antoine est un bon observateur. Hein. En effet, c'est moi ce qui me gêne, c'est le, moi ce qui me gêne, c'est, j'aime pas, mais ce qui m'a semblé très curieux, c'est le pantalon. Euh, vous voyez, il est, euh, il est rayé, il est multicolore. Et si on fait Si on continue à tourner autour de ces sculptures Alors là j'ai un détail du, un, un détail du bourreau Vous voyez bien son pantalon Pour vous dire c'est un peu bizarre là. Pourquoi C'est un peu de la fantaisie du, du, du, du, du, du peintre Mais finalement oh, Voilà Regardez là, on a les bourreaux qui se saisissent De De, de Saint-Firmin euh, et regardez le bourreau qui est, euh, qui est à, à gauche. Il a des manches aussi qui sont bicolores, voire même tricolores. Et si on fait encore le tour des clôtures, de la clôture, euh, là on a le, le, la décapitation de Saint Jean-Baptiste, donc c'est assez, assez gore hein, comme, comme passage. Regardez le pantalon du bourreau. <rire> encore à rayures. Donc là, il y, y a quelque chose. Là, il faut comprendre. Quoi. Et la solution, elle, est trou elle a été trouvée par euh, Michel Pastoureau. Michel que j'en ai déjà parlé, Michel Pastoureau, c'est un, euh, un historien spécialisé dans les images, dans le symbolisme des images. Et il a écrit un livre sur euh, rien que sur les rayures. Parce que euh, les rayures, ça a une signification, ça a une signification différente au cours du temps, ça a évolué. Mais au Moyen-Âge, un, un vêtement rayé, celui qui porte un vêtement rayé, a probablement des accointances avec le diable. Et là, c'est pas étonnant, hein, on est sur un bourreau, donc euh, un, un homme qui donne la mort. Donc oui, on peut voir, d'une certaine manière, d'un certain point de vue, c'est un personnage diabolique. Et au Moyen-Âge, en fait, vous aviez des, euh, des coutumes, des lois dans certaines villes, dans euh, certains royaumes, qui obligeaient certaines catégories de personnages à revêtir au moins un vêtement rayé, une partie de leur vêtement rayés. Donc ça pouvait être ici euh, bah, le pantalon ou les chausses. Euh, alors qui qu étaient euh, qu ces personnages Eh bien, bon, vous, aviez, vous aviez les bourreaux, euh, vous aviez euh, les prostituées aussi, euh, vous aviez les jongleurs, les acrobates, les juifs également. Donc autrement dit, tous les euh, marginaux, je dirais même plus que des marginaux, tous les exclus de la société. Et ils devaient vraiment porter ce type d'habits pour euh, qu'on ne les confonde, confonde pas avec, avec les honnêtes gens. Les honnêtes gens avaient le droit d'être habillés en habits multicolores, mais par contre chaque pièce de leur vêtement devait être unicolore, devait surtout pas être rayé. Donc c'est pour ça que donc, le, le livre de Michel Pastoureau s'appelle euh, euh, histoire des rayures, euh, sous-titre l'étoffe du diable. Donc repérez, hein, si, si, vous voyez, si vous voyez des sculptures, des peintures, enfin plus exactement des peintures, essayez de vérifier s'il n'y a pas un personnage aux vêtements rayés. Vous savez désormais que c'est un personnage plus ou moins diabolique. Oh, voilà, donc euh, apparemment c'est confirmé. Alors, euh, donc, euh, donc, Pierre me dit si Saint-Firmin est le fils d'un sénateur romain, peut-être martyrisé par une main mort qui occupait l'Espagne. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas avoir vu ça. Euh, je serais d'ailleurs étonné, puisque si euh, Firmin était euh, évêque d'Amiens, je vois pas pourquoi il aurait eu des contacts avec les morts. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de la vie de, de, de Saint-Firmin. Voilà, donc tout à fait l'étoffe du diable. Il y en a qui apparemment qui connaissent le livre. Voilà, en effet, les jongleurs avaient aussi ce... Euh, avaient normalement cet habit, et voilà, Pierre fait bien le lien aussi avec les prisonniers, oui, oui, tout à fait, hein. les, pourquoi les... Euh, on s'est pensé aux Dalton, hein. pourquoi ils ont des vêtements rayés Et bien, c'est toujours pour ce lien avec le diable. Ce sont des personnages mauvais, ceux qui ont des vêtements rayés. Alors ce, alors ce symbolisme, un petit peu, euh, ce symbolisme négatif hein, a évolué, hein, euh, puisque aujourd'hui le, les rayures ne sont pas si euh, mal, mal comprises. Euh, voilà, vous aviez des matelots hein, qui ont des vêtements rayés, ou les pyjamas aussi sont souvent rayés. Regardez aussi sur la plage, les parasols sont, sont rayés. Voilà, Il y a une, euh, voilà, une, un symbolique plus une, une symbolique plus positive de nos jours. Ça évolue, hein, euh, voilà, Vous avez des choses voilà, qui étaient mal vues euh, autrefois au Moyen Âge et qui ont, qui ont, euh, qui ont évolué. Euh, Michel Pastoureau prend l'exemple des couleurs. Hein, voilà, ben, le jaune, le jaune était très était, était, était mal vu. Hein, C'était souvent la couleur des traîtres. Hein, Judas était souvent peint en jaune. Puis ça a évolué. Maintenant, le jaune, c'est plutôt euh, ça évoque euh, le, le soleil. Voilà. Et Antoine qui me dit, je ne regarderai plus les gardes suisses de la même façon. Tout à fait. Alors j'espère que vous ne regarderez pas aussi d'autres éléments, par exemple les euh, représentations de Saint Jean-Baptiste. Donc là je vous montre une photo, c'est pas ma photo, C'est euh, j'ai pris en fait une photo d'une photo, c'est la relique la plus célèbre de conserver dans la cathédrale d'Amiens, c'est la relique de Saint Jean-Baptiste. Alors le, c'est précisément le, on appelle ça le chef de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire la tête de Saint Jean-Baptiste, donc, depuis, je crois que c'est depuis 1206, la cathédrale possède cette relique. Une relique vraiment très prestigieuse, hein, parce que euh, avoir la tête, bon, c'est déjà bien, c'est mieux qu'avoir un fémur. Mais surtout, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est l'un des principaux saints du christianisme. Alors, on possède le. Donc, la cathédrale possède le, le, le crâne. Alors, malheureusement, je ne vous ai pas pu vous faire une photo, parce que. Euh, ma propre photo, parce que ce, ce crâne, apparemment, est exposé uniquement à certaines périodes de l'année. Mais bon, vous distinguez bien quand même ce crâne, il manque la mâchoire. Et il y a un détail très étonnant, c'est euh, l'entaille que vous voyez, je ne sais pas si vous, avez voir, le, le trou, vous arrivez à voir le trou au niveau de euh, l'arcade sourcilière. Alors pour rappel, Saint Jean-Baptiste c'est un saint qui a été euh, martyrisé, euh, puisque euh, sur l'ordre d'Hérodiade, euh, il a eu la tête coupée. Alors, je ne vais pas vous raconter toute, euh, toute, toute l'histoire, mais disons, on va dire, il était euh, Saint-Jean-Baptiste médisé sur euh, le couple que formait euh, Hérodiade avec son mari Hérode. Alors, Hérode, pas le même hein, qu'on qu avait vu tout, tout à l'heure, hein, pas celui du massacre des, des innocents. Donc, Hérode et Hérodiade, donc, étaient un couple, en fait, incestueux, hein, et donc ça, ça ne plaisait pas du tout à, Saint Jean, à, à Hérodiade. Et euh, Hérodiade a demandé, euh, bon, je, je résume hein, l'épisode, a demandé la, la tête de Saint Jean-Baptiste, hein, et elle l'a obtenue au sens littéral. Mais euh, je vous parlais d'un trou. D'un trou d'un trou. Eh bien, les euh, les, euh, les. Les chanoines de la cathédrale d'Amiens avaient repéré ce trou. Et ça, ils essayaient de comprendre pourquoi. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Alors, ils ont inventé, il faut bien l'avouer, une, une, une légende hein, qui n'est pas du tout racontée dans la, dans la Bible. Euh, Hérodiade, quand on lui a apporté le, sur un plat la tête de Saint-Jean-Baptiste, elle s'est vengée, elle était, apparemment la décapitation ne la, la, ne la satisfaisait pas suffisamment, elle s'est vengée en plantant son couteau dans la tête de, euh, du crâne de Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est ce que vous voyez dans cette, dans cette sculpture. Hein. On est toujours à la cathédrale d'Amiens. Elle plante au couteau et donc ça crée donc l'entaille que vous avez sur le, le, la relique de saint jean baptiste bah, Je trouve ça formidable. Hein. Donc, les, les Chanoines ont essayé d'inventer une histoire pour justifier la présence de voilà une, une anomalie sur le, la relique qu'ils possédaient. Euh, si vous avez, alors je crois que j'ai un petit peu un, un détail. Voilà, vous voyez donc là le couteau qui est planté, alors pas exactement à l'emplacement de l'arcade, mais on n'est pas loin, hein, on est sur le crâne. Et cette, cette histoire donc du, du coup de couteau, du coup de glaive d'Hérodiade, de, de, eh bien s'est diffusée à travers, à travers la France. Et si vous regardez les représentations d'Hérodiade, elles sont courantes, hein, la scène de la décapitation de Saint-Jean-Baptiste, elle est très fréquente. Euh, regardez, par exemple, voilà, je vous montre là un, un vitrail euh, du XVe siècle dans une petite église euh, normande. Vous, vous, avez, vous avez donc Hérodiade à côté d'Hérode. Encore une fois, Hérodiade euh, plante son couteau dans le visage de Saint Jean-Baptiste. Voilà, je, même au XIXe siècle, là, je suis encore une, une autre église de Normandie. Vous avez ce geste. Alors, pareil, le, le, le Hérodiade ne vise pas exactement l'arcade le, le, sourcière, mais bon, on peut imaginer que le, le verrier n'était pas au courant, ne connaissait pas exactement la, la relique de conservée dans la cathédrale de, de, de d et donc il a, euh, voilà, il a placé, euh, il, savait, il savait pas que le trou était se trouver exactement euh, à l'endroit de la l'arcade sourcière. Donc il a, voilà, il a planté vaguement le couteau dans la tête de Saint-Jean-Baptiste. Donc faites attention quand vous verrez donc une, ce, ce type de scène, quand vous verrez donc le euh, martyre de Saint-Jean-Baptiste repérer ce fameux coup de couteau. Ce n'était pas du tout évoqué dans la Bible, c'est euh, apparemment une création euh, des euh, chanoines Damien Voilà. Alors on va, je regarde, il est, euh, oui on est quasiment arrivé à une heure. Alors je pense que sur les dernières parties, je vais vous demander de voter sur quoi vous voulez m'entendre parler. Hein, je vous proposais une liste de sujets. Alors, il me restait... Voilà, j'ai encore une autre vue de la clôture. Euh, cette magnifique clôture du début du XVIe siècle. Hein, donc, regardez les détails. Voilà, je voulais aussi vous parler euh, des stalles. Euh, J'ai déjà euh, créé une vidéo sur euh, la cathédrale d'Amiens, c'est ma première vidéo la première vi euh, euh, vidéo de la chaîne « Décoder des églises et des châteaux euh, ». Mais euh, dans cette, Alors, Je vous présente déjà la cathédrale d'Amiens sans du tout évoquer ce que je viens de vous dire. Hein. Euh, je vous conseille hein, de, la, de, la, de la visionner si vous voulez avoir une vue plus générale de la, la cathédrale d'Amiens. Il y avait quand même un gros manque dans cette vidéo, c'était euh, je ne parlais pas des stalles. Alors pourquoi je n'en parlais pas Parce que lors de ma première visite dans la cathédrale d'Amiens, ben je n'ai pas pu rentrer. La, les, euh, le chœur, là où se trouvent les stalles, euh, est généralement fermé. Et, et ben alors en novembre, quand je suis passé, j'ai eu de la chance, à enfin, peu de chance, un peu de chance. Il y avait une visite prévue des stalles à 15 h Malheureusement, à 15 h il y avait une inhumation, mais le guide était quand même présent. Hein, C'est un, euh, un guide de l'association pense, des Amis de la, de la cathédrale, si je me souviens bien. Il était présent et il m'a donné rendez-vous bah, juste après l'inhumation à 16h, 16h, 16h15. Donc on a fait le. Donc J'ai comme ça pu hein, entrer à l'intérieur et j'ai eu les explications très intéressantes du guide. Mais euh, voilà, il y avait tellement de choses à me présenter, hein, puisqu'il m'a demandé, hein, qu'est-ce que je voulais, hein, qu -ce que je voulais euh, bah, quelles, quelles étaient les parties des stalles qui, qui m'intéressaient, bah, moi j'ai dit tout, hein, voilà. Donc le problème que, de, de, de dire tout, c'est qu'il faut savoir que ces stalles, il y en a, il y a euh, environ 4000 personnages qui sont sculptés sur ces stalls, et il y a 167 scènes, donc le pauvre guide, hein, euh, bah, il avait beaucoup de choses à dire, et à tel point que euh, bah, quand que, bah, on est arrivé au moment de la fermeture hein, de la cathédrale, la cathédrale ferme l'hiver, l'automne, à 17h30. Donc j'étais en train de fermer, donc euh, j'ai dû me précipiter pour faire quelques photos. Et donc j'ai eu. J'ai pas trop de, de photos des stalles. donc je le regrette. Mais je vais vous montrer euh, quelques détails. Bon, un détail en particulier. Donc ces salles sont vraiment euh, magnifiques. Euh, donc, vous avez notamment des, les appuis mains. Alors, je rappelle les stalles, hein, ce sont des, des sièges en bois, Alors, généralement en bois, utilisés par le clergé, et là en l'occurrence par les chanoines. Donc notez les, euh, tous ces accoudoirs, non, ces appuis-mains plus exactement. Donc il y avait une réaction, je crois que c'était de, de, de, de Marie-Christine, qui me disait qu'il y avait un, un, un changeur, donc quelqu'un qui faisait du change de monnaie parmi ces euh, appuis-mains. En effet, en fait, vous avez des représentations euh, de personnages de la vie quotidienne. Donc euh, vous voyez, par exemple, derrière, on a l'impression d'avoir un, un aubergiste, hein, il porte des, euh, des récipients, vous pouvez trouver des sculpteurs, euh, je sais plus, vous, pouvez, vous pouvez trouver euh, d'autres artisans. Mais les principales sculptures, et c'est ça d'ailleurs qui fait la caractéristique des, euh, des, des stalls d'Amiens, c'est que vous avez des scènes religieuses. Et c'est très rare, on ferait attention dans les stalls, de voir des scènes religieuses, dont, généralement il n'y en a pas, ce sont des scènes de la vie quotidienne Ou des monstres, des personnages fantastiques Donc admirez vraiment les sculptures Alors je voulais vraiment vous montrer une sculpture en particulier Celle-ci, je voulais vous la décoder hein, Voilà, j'ai fait le choix parmi 167 sculptures Alors c'est une scène, une scène euh, sainte, une scène de la Bible Tout, euh, En fait, toutes les scènes, euh, enfin, toutes, les, toutes les stalles Précisément là on a des miséricordes C'est-à-dire la, la euh, le petit rebord sur lequel s'asseyaient sur lequel les chanoines pendant les offices. Et donc, sous cette sellette, vous avez généralement une sculpture. Une sculpture, je vous dis généralement plutôt profane, parce que, bah oui, les, les, quand même, les, les chanoines mettaient leurs fesses dessus. Donc, mettre des, per, des, des scènes saintes, c'est un peu bizarre. Et bien là, on a osé, à Amiens, on a osé. Et donc vous avez une scène sainte qui représente, alors qui est un peu étonnante, hein. je pense qu'au premier abord on ne comprend pas trop ce que c'est, vous voyez des femmes, des femmes et un bébé, bébé qui touche le sein d'une autre femme. Alors là, ça méritait quelques explications. En fait, est et, euh, et représentée ici euh, une scène de l'enfance de Moïse. Alors Moïse, vous connaissez, vous connaissez notamment une scène en particulier de son enfance, c'est sa... C'est quand il est déposé dans une, dans une corbeille, et euh, cette corbeille flotte sur le Nil. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire bah, autour, hein, pourquoi il se trouve dans une corbeille, et qu'est-ce qui se passe, euh, bah, après. Donc C'est un passage donc, de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode précisément, alors, je vous, euh, je vous raconte cette, cette histoire où je vais essayer de m'en souvenir. Donc, euh, Moïse vivait en Égypte, comme une partie des Hébreux à cette époque. Et euh, le, le pharaon euh, se méfiait de cette, de, cette, de cette population, une population d'immigrés. On peut qualifier ça d'immigrés vous savez que même de, à notre époque, les populations immigrées ne sont pas toujours bien vues. Et donc le pharaon a trouvé cette population nombreuse, et il a décidé de mettre en place un moyen radical de limitation de la population, c'est que tout simplement tous les nouveau nés, euh, devaient, euh, nouveau -nés des Hébreux devaient être tués. D'ailleurs ça vous rappelle hein, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure du massacre des innocents par Hérode. Encore, vous voyez ce lien entre euh, Ancien et Nouveau Testament. Donc Moïse, c'est le bébé que vous avez ici. Donc la mère de, de Moïse a un enfant et elle s'inquiète bien sûr pour la vie de son, de son fils. Alors la mère elle s'appelle, je l'ai noté parce que c'est un, un petit peu difficile, elle s'appelle Yokebed. Yokebed donc s'inquiète pour la vie de son, son fils. Elle décide de le cacher, mais bon... Au bout de quelques mois, il est quand même un peu grand, et il est difficile de, vraiment de, de, de, de rendre cette naissance discrète. Elle décide de mettre son bébé dans une corbeille et de le laisser aller au gré des flots. Mais de le laisser aller quand même au gré des flots, sous la surveillance de sa fille, donc autrement dit de la sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam. Et qu'est-ce qui se passe ensuite C'est une scène que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler. Eh bien, il y a la fille du pharaon qui se promène sur les rives du euh, Nil. Alors, la fille du pharaon, vous l'avez ici. Donc c'est un, un tableau, je crois, du Véronèse, Donc tableau 16e siècle. La fille du euh, pharaon... Euh, se promène, et elle découvre la corbeille, et l'enfant, elle le trouve très beau. Donc elle voudrait bien le... Bah, elle ne pas trop quoi en faire, elle voudrait bien le garder. Et, euh, voilà, elle s'interroge. Et vous avez, sur la droite, je pense ici vous avez Myriam, la sœur de euh, Moïse. Et la sœur euh, intervient. Et qu'est-ce qu'elle va dire Voilà, et ben on arrive sur la fameuse scène de la stalle Vous avez en plein... Bon, à peu près au... en centre, la fille du Pharaon, c'est probablement elle, parce que remarquez qu'elle a elle a, une, bon, elle a des, des superbes habits, elle a par exemple une coiffe bicorne, alors c'est pas du tout une coiffe égyptienne, hein. on voit que, que les sculpteurs s'inspiraient souvent de leur époque, pour, pour représenter les personnages. Remarquez aussi sa chaîne, c'est clair, elle a la plus belle robe, donc c'est sûrement la fille du Pharaon. Elle est, euh, elle est entraînée par une femme qui est au centre, moi je pense que cette femme au centre, c'est Myriam, donc la sœur de Moïse, et la soeur de Moïse lui dit « Eh bien, je vous ai trouvé une solution, je vais vous trouver une nourrice. » Et la nourrice, vous la voyez à droite, c'est une nourrice parce qu'elle montre son sein. Et qui est cette nourrice Eh bien, En fait, c'est Yokebed, la mère de Moïse. Alors bien sûr, Yokebed se présente sans dire qu'elle est la, la mère. Et ainsi, elle est choisie comme nourrice de, du petit Moïse. Et bah donc euh, Moïse restera ainsi auprès de sa mère durant, durant l'enfance, durant son enfance. Voilà c'était un subterfuge qui fera que donc Moïse connaît, euh, survivra et sera euh, sûrement élevé en partie à la cour du pharaon. Voilà. Alors je suis, je suis toujours amusé hein, par euh, ce, ce, ce, ce bébé. Vous voyez vous sentez le bébé plein d'assurance, il est accoudé sur son, sur son genou, euh, il tend son bras sur la, sur la poitrine de, de, de sa mère, comme si c'est lui voilà, qui la choisissait. Bon, c'est peut-être mon interprétation contemporaine, mais voilà, en tout cas, cette sculpture m'amuse. Alors, donc, je regarde vos, euh, vos réactions. Alors, ah je vois qu'il y en a qui attendent. L'ange pleureur, l'ange pleureur. Oui, oui. bah vous allez pouvoir voter hein, tout à l'heure sur euh, les, les sujets. Euh, l'ange pleureur en fait partie. Euh, voilà, vous serez bien. Michel Mireille n'a pas vu certains de ces détails. Tant mieux. Euh, D'accord. Donc CCEP. -e -p, euh, p. Oui, qui a, qui c'est, c'est vous qui m'avez envoyé cette photo de changeur. Bah, en effet. Merci. Euh, voilà, l'ange pleureur à nouveau, voilà, vous êtes Catherine, tout à fait, euh, alors les accoudoirs nous, me font penser à ceux du monastère de Bou, alors je n'ai pas encore été visiter le monastère de Bou, donc je ne sais pas, je sais que c'est un super monastère, donc ça, ça fait partie hein, des, des lieux que je visiterai, voilà, euh, Vernagu me dit uniquement les nouveau nés mal étaient tués, probablement, alors, je regarde où on en est. Je pense que euh, j'ai terminé les, euh, les choses obli obligatoires. Ouais Alors, je vais hein, vous mettre, donc, dans euh, la, le, le chat. Je vais vous lancer un sondage. Si j'arrive, c'est la première fois que je, je lance cette, cette méthode. Alors, merci de m'avoir trouvé le verset. Alors, donc je vais écrire donc, un sondage. Donc Je vais avoir une petite pause. Donc, quel... Oula What Tourner, il me fait n'importe quoi. Euh, euh, euh, je ne sais pas si je vais avoir. Donc je vais, je, vais, alors, je, vais, euh, je pense que j'ai un, un petit souci sur le, sur le, sur le, le, le sondage. Donc je vais vous, euh, vous allez répondre donc, du coup par euh, dans, dans le chat. Donc j'avais plusieurs sujets à vous proposer donc euh, l'ange pleureur. On m'a demandé aussi, euh, on m'a demandé également. Euh, le, le, le, le, que je parle du pentagramme Le pentagramme c'est une, une figure géométrique Qui se trouve sur une, une des rosaces euh, Sur une des roses, excusez-moi, de la cathédrale euh, Je pourrais vous parler aussi de l'intervention de Violet le duc De la pierre à laver les morts Et qu'est-ce que j'ai oublié Je pense que c'est tout Il y a juste ces quatre thèmes voilà, donc vous choisissez, vous votez dans les, euh, dans les commentaires, donc entre ces quatre sujets, euh, donc je rappelle, les sujets, c'est, euh, donc, l'ange la, pleureur, le, la pierre à laver les morts, l'intervention de Violet le Duc, ah, j'avais oublié aussi, les on m'a demandé aussi de parler de la confrérie du puits Notre-Dame, donc je crois que c'est Marie-Christine qui m'avait demandé ça, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit, voilà, ça vous fait quatre sujets, je vous laisse voter. Alors j'espère que vous m'entendez toujours, parce que j'ai quelques inquiétudes là dans le chat. Il n'y a plus trop de réactions. Si, apparemment, Catherine, ça marche. Ok, bon apparemment, il n'y a pas de... Pour l'instant, il y a toujours pas de suggestion. Si, le pentagramme, la pierre laver les morts, violer le duc. <rire> pour l'instant, j'ai une voix pour quasiment tout. Pour chacun. Donc je rappelle, donc la confrérie Notre-Dame, violer le duc... La pierre lavée les morts, le pentagramme, l'ange pleureur. Je vous laisse encore voter un petit peu, juste 30 secondes. Je teste si vous me voyez aussi bien là. Oh là, ça y est, ça vient. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit décalage, du coup, dans le temps. Donc là, j'ai beaucoup plus d'informations. Donc, c'est voilà, il y a beaucoup d'idées. Donc euh, C'est pour ça que j'aurais voulu faire le sondage. Ça m'aurait évité de, de faire le calcul. Alors, ouais, c'est vraiment équilibré. Hein. C'est très, très équilibré. Un, un, un. bon, je vois y a... Ah, ouais, donc on va avoir, je pense qu'on aura violé le duc et le pentagramme. Mais bon, c'est... J'en parlerai, hein, ne vous inquiétez pas sur les autres thèmes, j'en parlerai sous une forme, soit dans une infolettre, hein, soit dans un message Facebook. Alors, ah, une voix pour la confrérie, ah, bien. Alors, imaginons que je vais commencer peut-être par l'ordre de mes vidéos, de mes photos. Je pense que j'aborde tout de suite le, euh, voilà, j'espère que vous voyez, voilà, Pierre qui me dit tout est, tout est intéressant, tant mieux. Alors, voilà, donc euh, j'espère que vous voyez bien. Euh, vous voyez bien donc cette photo, alors ce pas encore une de mes photos Donc c'est une photo que j'ai récupérée euh, récupéré sur Wikipédia, euh, Wikimedia Commons euh, Wikimedia... Donc on voit euh, sur, ce, euh, sur, ce, sur cette rose, alors, on ne doit pas dire rosace, hein. je sais que, on a tendance à dire rosace, rosace c'est une autre forme alors, Je ferai aussi un article là-dessus sur la différence entre rose et rosace Donc la rose ce sont ces, euh, ces grandes euh, fenêtres circulaires qui percent les murs d'une église et au centre de cette euh, rose, donc c'est la rose euh, du transept, euh, du bras nord du transept, hein, se trouve un pentagramme. Voilà, voilà un pentagramme. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pentagramme C'est une étoile à cinq branches. Alors ne la confondez pas avec le sceau de Salomon ou l'étoile de David qui sont à six branches. Donc c'est pas le même, du coup c'est pas le même symbolisme. Alors c'est une question de, de Franck, hein. euh, quelle est la signification du pentagramme Alors, euh, très clairement, j'ai fait quelques recherches, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là, et euh, c'est une recherche assez décourageante, parce qu'il y a plein, plein, plein, plein d'interprétations, et c'est un signe qui a une, une valeur, voilà, qui a un symbolisme très chargé, notamment dans le milieu ésotérique et, dans la, et en magie. Donc, ce qui fait que ça peut partir dans tous les sens. Alors, pour vous donner un, quelques exemples d'interprétations que j'ai lu, euh, pour certains, le, le pentagramme représente euh, l'humanité, euh, c'est une interprétation du 16e siècle. Euh, pour d'autres, c'est euh, pour les pythagoriciens, par exemple, c'est un signe de reconnaissance entre pythagoriciens, justement. C'est l'accès, ça symbolise l'accès à la science. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh, sur Wikipédia? On dit que c'est euh, les cinq branches représentent les cinq sens. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore vu? Euh, je me souviens plus. Il y, y a vraiment une pluie d'interprétations. Je, je vais vous décevoir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas euh, faire le tri dans ces interprétations. Je vais me pencher plus exactement sur le phénomène. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, là, on a quand même une figure. Les pentagrammes, déjà, c'est très rare. Très, très rare. Dans, à repérer dans une dans une église. Donc c'est pour ça que j'ai un doute sur une, un symbolisme trop évident, trop facile. Euh, les cinq sens, un signe de reconnaissance, euh, notamment un signe un signe des des tiens oui j'ai oublié c'est un signe aussi c'est dans la franc-maçonnerie. Ça symboliserait le, le génie. Moi j'ai vraiment un doute si de à penser que ce signe est une euh, a un sens euh, chez les constructeurs chez les compagnons parce que euh, sinon on, on verrait je pense ce signe beaucoup plus fréquemment dans les églises des pentagrammes j'en ai pas trouvé beaucoup donc j'en connaissais un hein, que d'ailleurs Henri euh, de Normandie m'avait euh, transmis c'est vous en trouvez un sur euh, dans l'abbaye la, l'abbatiale Saint Ouen de Rouen celui d'Amiens il a cette particularité d'être un pentagramme inversé voilà, et d'où euh, une, une interprétation que j'ai lue dans la, dans, dans, Wikipédia, dans la Wikipédia anglophone, c'est que ce pentagramme euh, symboliserait l'Esprit-Saint qui descend sur les hommes. Alors, voilà, j'ai pas de preuve, j'ai pas de preuve de, de ça, simplement. Qu'est-ce que... J'aborde quand même le sujet, parce que je sais que c'est quelque chose, on est dans le symbolisme, ça vous intéresse beaucoup, je vais travailler... Euh, je vais approfondir le sujet. Mais ce que je voulais vous dire, méfiez-vous du symbolisme excessif qui peut euh, naître sur certaines figures. Hein, Quelquefois, ces figures alimentent un peu trop de fantasmes. Et je voulais vous, euh, vous en donner la preuve. Donc apparemment, même Michel Welbeck parle du, du, du pentagramme. Bon, très bien. Alors, bah, vous voyez, je voulais vous montrer du, euh, à Saint-Ouen. J'avais oublié que j'avais une photo. Vous voyez, vous en avez un ici, un pentagramme. Alors celui-là n'est pas inversé. Alors, pentagramme inversé, ça signifie aussi le diable, hein, mais ça, c'est une interprétation euh, très récente, hein, du XIXe siècle. Voilà, je voulais vous mettre en garde contre les significations trop euh, voilà, abusives du pentagramme. Euh, là, je suis passé sur un, un site, le site de Werner Robol, donc c'est un site en allemand. C'est un site qui m'avait été euh, envoyé, signalé par un abonné, donc merci hein, de m'indiquer des informations comme ça. Et donc, ce pour, Werner Robol alors, fait... Euh, comment je vais dire ça Il euh, il essaye de retrouver des, euh, la géométrie euh, qui a euh, défini le plan des cathédrales, des cathédrales ou d'autres églises. Et donc là je vous montre la photo, donc le plan de la cathédrale d'Amiens, euh, c'est en haut, et euh, notre ami euh, Werner Rebol pense que le plan est déterminé par deux pentagrammes. Voilà, et là on a euh, une preuve du, euh, du n'importe quoi. C'est vrai que quand on lit tous les schémas, il fait plein d'autres plans d'église et il voit des pentagrammes partout. Il en voit même au niveau du portail de la, de la façade de la cathédrale, cathédrale Notre-Dame, Damien. Il en voit partout. Mais si vous regardez attentivement ce, euh, ce, ce, ces, ces plans-là, les figures qu'il trace, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est là, là, on est vraiment sur du fantasme. Alors, j'essaie de vous démontrer ça, simplement, qu'il faut vraiment se méfier de ces interprétations. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le pentagramme n'a aucune signification dans le christianisme. Je, me, je veux simplement vous signifier que, attention, euh, quelquefois il y en a qui partent dans tous les sens, et quand vous voyez un plan avec quelqu'un qui vous dessine des figures géométriques, hein, bien géométriques, et qui donc vous dévoilera le, euh, le, les, euh, les figures de base qui ont permis de construire la cathédrale, et des figures parfois extra extraordinairement compliquées, méfiez-vous, méfiez-vous. Donc là, est-ce qu'on a vraiment des euh, pentagrammes qui définissent le plan d'Amiens euh, Pas vraiment. Parce que si vous faites attention à ce pentagramme, vous verrez aux lignes de son pentagramme, je vais prendre uniquement le pentagramme de gauche, hein. je ne vais pas faire toutes les, les, les pentagrammes s'il en voit plein, euh, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de lignes en fait qui ne servent à rien. C'est-à-dire que a, des lignes ne servent pas à délimiter un des bords de la cathédrale ou un des points remarquables de la cathédrale. Donc par exemple si on prend cette ligne là, la ligne verticale, elle ne, euh, elle ne borde aucune ligne remarquable. Donc on peut éliminer cette ligne. Cette ligne là aussi ne correspond à rien, peut-être à, à peine à peine, les, les angles, l'angle ici, mais vous voyez le croisement se fait un petit peu plus loin. Donc en fait cette ligne ne définit rien, pareil pour cette ligne, elle ne définit rien. Euh, et donc si on enlève ces deux, ces deux lignes, bien, il ne nous reste plus grand chose, il nous reste... Trois points. Trois points et 3 i intéressantes. Donc celle-ci, puisqu'elle indique l'angle du transept, cette, ce point-là indique aussi l'angle du transept, et ce point-là indiquerait l'entrée euh, de l'église. Mais euh, est-ce que c'est finalement si extraordinaire ce qu'il nous montre hein Puisque vous avez finalement se dessine trois points remarquables, juste trois points remarquables, et trois points qui dessinent un triangle isocèle. Bon. Trouvez des triangles isocèles dans une cathédrale, c'est à la portée de tout le monde. C'est comme si c'était dire que le plan d'une cathédrale est basé sur des carrés ou des rectangles. Oui, évidemment. Des triangles isocèles, des rectangles, des carrés, vous en trouverez partout. Oui, je me suis amusé d'ailleurs à vous tracer tout quelques, juste quelques-uns, parce que j'avais peur que le, le, le dessin devienne fouillis. Euh, vous pouvez trouver des, des triangles isocèles partout, puisque voilà, c'est simple, un triangle isocèle, c'est une ligne de base avec... Deux lignes diagonales qui sont de la même hauteur. Bon, euh, oui, bah, je vous dis, de toute façon, à partir du moment où vous avez un rectangle, vous pouvez tracer un triangle isocèle à l'intérieur. Donc c'est trop facile. Autrement dit, ce monsieur Werner Rebold, pour moi, il a, trou... il a inventé, il a inventé l'eau chaude. Voilà. Oui, il n'y a pas de pentagramme hein, dans, dans, cette, dans cette église qui définisse ce plan. C'est juste des triangles isocèles. Et encore, ces triangles isocèles, à mon avis, n'ont pas du tout servi à la, à la définition du plan parce que le triangle isocèle, c'est une figure bien trop basique. Pour euh, avoir servi euh, de euh, tracé régulateur. Alors je lis vos, euh, vos remarques. Voilà, donc en, en effet, donc Christophe me dit que là, en effet, on, a sur un, on est sur un pentagramme inversé. Voilà, Jocelyne me confirme que c'est un symbole de l'humanité. Alors ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est une interprétation du XVIe siècle, donc euh, émise par Cornelius Agrippa. Donc on est dans l'époque de l'humanisme, justement. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment une, sy une symbolique religieuse J'en doute. Voilà, euh... voilà, on me parle de la symbolique, donc c'est Christophe aussi qui me parle, qu'il y a une connotation diabolique, à partir du moment où il est en bas, mais moi je le répète, je n'ai trouvé cette interprétation qu'à partir du 19e siècle, à partir du moment où le, euh, le, le, euh, le pentagramme a une signification magique, dans les cercles magiques. Ah, merci pour me signaler qu'à Saint-Méry, euh, il y a un pentagramme inversé. Voilà, Claude me dit, est-ce que ça est associe à la fleur de vie Je ne sais pas. Voilà, Dominique aussi me confirme. Bah non, c'est pareil, il me dit qu'il y a un pentagramme à Saint-Méry. Merci. Ok, voilà, donc ça c'est sur le pentagramme. Je voulais passer au dernier sujet. Donc je crois qu'on m'avait réclamé me réclamer Ah l'ange pleureur, oui, oui. L'ange pleureur, je vais le chercher l'ange pleureur Je sais plus où il est, ah bah ça va, bah, j'ai de la chance, c'est juste après Alors l'ange pleureur, qu'est-ce que c'est que cet ange pleureur C'est -ce l'une euh, des sculptures les plus célèbres de la cathédrale d'Amiens Oh il est où cet ange pleureur Il est ici Il est ici Je vais vous, euh, je vais vous zoomer hein, tout à l'heure dessus Je voulais déjà vous présenter le cadre de cet ange pleureur Puisque là on a une superposition de tombeaux C'est assez extraordinaire, on a vraiment tout empilé Puisque vous avez a la base, alors, qui est un petit peu caché par, euh, par j'ai des bancs, donc, vous avez un soubassement euh, qui euh, correspond au tombeau d'un évêque d'Amiens du XIIIe siècle qui s'appelait Arnoux de la Pierre. Au-dessus de ce tombeau se trouve le gisant de, du cardinal de Lagrange, donc cardinal de Lagrange, donc, qui est représenté sous la forme d'un bah, gisant, c'est-à-dire d'une effigie allongée, d'une effigie funéraire allongée, et enfin, vous avez un troisième tombeau, alors, qui est celui d'un chanoine, qui s'appelait Guilain lucas Alors, Ce qui m'amuse dans cet empilement, cette superposition de tombeaux, c'est que euh, celui qui a le plus beau tombeau, qui a le plus riche, c'est finalement celui qui est le plus bas dans la hiérarchie, c'est le chanoine. Alors qu'en dessous, vous avez un évêque, enfin, deux évêques, et, et ce même ce, ce deuxième évêque, là le, euh, le Jean de Lagrange, était en plus cardinal. Donc, ils ont tout petit, deux, deux petits tombeaux. Alors, lui, euh, le de lui, a euh, voilà, une, une partie supérieure bien plus imposante. Voilà, probablement reflet aussi de la, de la richesse à l'époque euh, du développement de la richesse. Alors, je euh, vais euh, alors je vais passer sur les... Euh, je voulais vous montrer des choses sur le cardinal de Lagrange, mais je, je, je passerai... Alors, voilà un zoom hein, sur l'effigie le, funéraire du cardinal de Lagrange, que vous retrouvez aussi à Avignon, Avignon sous la forme d'un transi. Euh, un transi, donc c'est le contraire du gisant. Hein, c'est une représentation non pas vivante du, euh, du défunt, mais une représentation euh, du corps en, euh, en décomposition. Donc vous trouvez ça dans un musée d'Avignon, le musée du petit palais que je vous recommande. Donc je vous montre ça parce que donc, le Carial Lagrange avait donc, finalement deux tombeaux. Il en avait un à Avignon et un dans la cathédrale d'Amiens. Euh, sûrement un... Alors c'était une tradition autrefois hein, pour les au Moyen Âge d'avoir de... plusieurs tombeaux. Euh, souvent les grands personnages euh, envoyaient une partie de leur corps euh, à... dans différentes institutions religieuses. Euh, par exemple le cœur à tel endroit, les entrailles à un autre endroit, le corps à un autre endroit. Alors pourquoi ils faisaient ça C'est sûrement pour augmenter leurs chances d'accéder au paradis. Puisque plus vous aviez de tombeaux, plus euh, les communautés religieuses qui abritaient ces tombeaux eh ben, faisaient de prières, et plus vous aviez de prières, plus vous aviez de chances de sortir du purgatoire. Voilà, donc un détail toujours, là on est dans toujours ce transi, donc cette représentation du défunt en état de décomposition. On n'est pas à Amiens, je répète, on est à Avignon. Mais bon, étant donné que j'avais vu quelques mois auparavant, j'avais visité Avignon, et voilà, la coïncidence a voulu que je retrouve le tombeau du cardinal de la Grange, aussi à Amiens. Alors le transi, vous en trouvez. Alors c'est pas un transi ici. Si, oui, oui. Alors, on est, là on est revenu à Amiens. J'ai cru qu'il y avait un transi là sur ce, euh, sur ce monument funéraire, monument funéraire d'un échevin d'Amiens. Donc autrement dit d'un membre de la municipalité. On croit qu'il y a un transi, mais en fait c'est un, un c'est l'allégorie la, de la mort puisque euh, vous retrouvez le manche, le manche de la faux de la mort et vous voyez aussi son sablier. Mais bon, tout ça nous a bien éloigné de l'ange pleureur. J'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. Donc vous trouvez donc cet ange pleureur entre le chanoine qui est agenouillé et la Vierge à l'Enfant. Alors on va s'intéresser sur cet ange pleureur parce que alors, il est très riche en symbolique. Donc déjà on a un ange, mais plus exactement on a un angelot, et non un ange. Alors pourquoi Probablement parce que c'est une référence à l'activité du défunt, alors le défunt était un chanoine qui s'appelait euh, Guilin lucas donc on est au XVIIe siècle, et Guilin lucas était euh, connu pour avoir œuvré euh, pour les enfants, il avait notamment fondé une école, donc je pense que c'est pour ça qu'on a un angelot plutôt qu'un ange, et vous voyez cet ange est plein de, cet est plein de chagrin, il est, euh, il est accoudé sur un crâne et sur un sablier, alors là encore de la symbolique, hein, le sablier évoque la, le temps qui passe, et le crâne évoque la mort, mais plus que la mort. C'est ce qu'on appelle une vanité. Alors ça c'est très important ce concept-là, en histoire de l'art, parce que vous allez en croiser des vanités. Alors Je vous montre juste un exemple, un exemple, un exemple que j'ai pris euh, dans le musée, euh, le musée euh, Barberini à Rome. Euh, je n'ai pas le long du peintre, je suis désolé, donc tableau du XVIIe siècle, mais c'est un de mes tableaux préférés. Vous avez donc ce, ce jeune homme ou cette jeune femme qui montre un crâne et qui, qui signale comme au spectateur, attention, votre... Euh, bah vous allez finir comme ça quoi. Hein, euh, vous n'êtes que, que des hommes et que... Et donc tout est... et que la vie finalement est un peu vaine puisque euh, qu'importe les honneurs, qu'importe la gloire, qu'importe le pouvoir, qu'importe l'argent, vous finirez comme ce crâne. Et le, voyez, le, le, le, personnage voilà, montre bien, montre un, un, un temps, un, un miroir. Et donc finalement, c'est le spectateur du tableau hein, qui devrait se, se retrouver dans ce miroir. Et ce, ce donc ce jeune homme finalement lance un, un avertissement à tous les spectateurs. Donc cette représentation du crâne, on appelle ça pas, on appelle ça donc une vanité, donc une allégorie. Du temps qui passe, de la, une, euh, le symbole de la, de la, de la vacuité de l'existence sur terre, des plaisirs sur terre. Donc, c'est tout ça qu'on retrouve dans cet ange pleureur. Et si cet ange, donc c'est logique hein, de, de, de voir ça, hein, donc tous, les, tous, tous les fidèles, tous les visiteurs du, de la cathédrale de ne viennent. Passe devant cette, cette sculpture qui se trouve à, à l'opposé de, de, de la cathédrale, à l'intérieur, et donc bah, finalement tous les visiteurs sont, euh, reçoivent le message hein, donc de la, cette brièveté de la vie vaine et de la vacuité de cette vie. Cette sculpture est devenue célèbre parce que, euh, au, euh, dans la, durant la première guerre mondiale, elle a fait la fortune des vendeurs de cartes postales, elle a eu beaucoup de succès chez les soldats britanniques, euh, donc pour la première guerre mondia mondiale il faut savoir que les euh, britanniques étaient euh, occupés, euh, la, la, la Picardie était la base, base euh, le fond, était le fond pour, euh, pour ces soldats, et donc ils ont, acheté, euh, ils ont acheté beaucoup de ces cartes postales, on raconte qu'il y a eu plus, plusieurs centaines de milliers de cartes postales de cet ange pleureur qui ont été vendues, euh, et donc, bah, du coup, ça, ça a inondé l'Empire le, le, le, le, le, britannique, et cet euh, ange a connu une célébrité mondiale, ce qui en fait un des anges les plus célèbres du christianisme, du patrimoine même français, puisque vous connaissez un deuxième ange, qui est celui-ci, qui est l'ange au sourire, je pense que vous le connaissez, hein, c'est un ange que vous trouvez sur uh, un des portails de uh, la cathédrale de Reims, Ange célèbre non pas par son sourire, parce que vous, si vous faites attention, il y a beaucoup d'anges qui sourient dans les sculptures médiévales. Ange célèbre parce que, au, au 20 siècle, pendant la Première Guerre mondiale, cet ange a été décapité. C'était une conséquence des bombardements allemands sur la cathédrale. Et euh, bah, il a été pris en photo, et euh, son, son image a été ainsi diffusée. Et il a servi de euh, pour symboliser la barbarie allemande. C'est voilà, devenu euh, finalement cet ange un outil de propagande et il a été restauré euh, ensuite après la Première Guerre mondiale. Donc on ne voit même plus, en fait le lance que vous voyez c'est une, une reconstitution, hein, ce n'est pas vraiment une sculpture médiévale. Euh, voilà, donc j'en je, ai terminé avec la, avec la conférence. Je regarde juste vos, derniers, euh, vos dernières remarques. Alors est-ce que c'est le symbole de l'étoile donc cette... Euh, je, je, je pense que vous faites référence, marque au... Au, la, à la, au pentagramme. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le symbole de l'étoile. Voilà. Pourquoi pas alors, donc, le, je ne sais pas, une étoile à six branches qui serait aussi... Euh, qui pourrait symboliser l'étoile, je ne sais pas. Le symbolisme de l'étoile dans le christianisme, je ne sais pas. On a... Euh, euh, sur le, alors Je ne vous avais pas montré la sculpture, mais sur la façade, il y a une étoile qui est représentée, elle n'est pas représentée sous la forme d'une étoile à cinq branches. Une étoile à cinq branches régulière en plus. Ah, Jean-Paul qui me dit que là, je pense que c'est l'ange pleureur figuré sur une boîte à gâteaux. Peut-être. Oui, cette photo n'a peut-être pas été diffusée uniquement sur des cartes postales. Voilà, la vanité à Rome, trop film bigot, maudit Pierre. Peut-être je ne connais pas trop fim bigot. Voilà, donc il voit bien mon petit clin d'œil, tout à fait. Voilà, donc je vous laisse poser quelques questions. Je vous, euh, je vous avertis juste. Euh, J'essaie de voir toujours si me débarrasser. J'ai toujours mon chat qui est en cours là que j'aimerais bien me débarrasser parce qu'il me, il me gêne. Je regarde si je peux le désactiver. Oh ah, j'ai trouvé un mettre fin au sondage, mais il est caché. Je vais essayer de voter si je, moi, voilà, mettre fin au sondage. Voilà, donc c'est bon, je retrouve ok ok Alors qu'est-ce qui va euh, je regarde est ce que moi je peux mettre un message même pas non Alors je vous alors quel est, quel est le programme Alors n'hésitez pas à me renvoyer des mails pour me dire ce que vous avez pensé de cette euh, cette conférence et beaucoup d'autres choses comme je vous l'avais dit à, à dire sur cette. Euh, sur, dans, dans, sur, sur la, sur la, la cathédrale d'Amiens. Si vous euh, êtes resté encore sur votre fin, donc je vous conseille d'aller sur euh, la, ma, ma chaîne euh, Décoder les églises et les châteaux, donc ma chaîne YouTube, euh, où vous tapez cathédrale d'Amiens. Ma vidéo se ressort très très bien dans les résultats de recherche dans euh, Google. C'est la première vidéo. Alors vous me pardonnerez les petits défauts, hein, les, les photos ne sont pas toutes de super qualité, euh, la qualité du son n'est pas très bonne. Ça me permet d'ailleurs de faire un lien avec ce que je vous disais dans l'infolette de ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Voilà, c'est grâce aussi au... à l'argent que vous me donnez que j'arrive à améliorer finalement les conditions de production. Euh, vous voyez là, j'ai un micro, le son est de bien meilleure qualité. J'ai un nouvel appareil photo, donc les photos que je vous ai montrées sont de bien meilleure qualité que celles que vous verrez dans la vidéo. Mais je vous rassure, c'est pas, c'est pas c'est pas catastrophique. Hein. C'est une vidéo qui se... qui se regarde très très bien. C'est d'ailleurs la... la vidéo la plus regardée sur, sur ma chaîne. Donc si, vous avez peut-être vu aussi dans l'infolette que je, euh, je propose euh, une promotion exceptionnelle sur mes, euh, sur mes formations. Je dis bien exceptionnelle parce que je jamais fait ça, hein, 50% de réduction sur toutes les formations. Alors je vous redonne le lien dans le chat. Voilà, donc si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez donc à l'école des cathédrales et donc à la liste des, euh, de mes formations. Et pas que mes formations, il y a aussi des guides. Euh, grâce aux 50%, vous avez par exemple des, des produits qui, qui, dont le prix maintenant est à, est à euh, 3 euros. Hein, le, le produit de plus, le moins cher, c'est 3 euros. Donc voilà, ça ça devrait être tranquille. Euh, le programme programme des prochaines semaines, le hein, pro, pro, euh, programme du dimanche prochain, qu'est-ce que vous aurez euh, J'imagine vous faire un article. Un article euh, sur un sujet euh, que, que Mohamed beaucoup demandé. Euh, je vous ai euh, envoyé un sondage il y a quelques... Euh, il y a deux semaines. Et euh, il y avait une, une de mes dernières questions, c'était justement, est-ce que vous avez une, une question qui, vaut, qui vous taraude Et j'ai été surpris, euh, parce que je m'attendais à ce que les questions parlent dans les, tous les sens. Mais il y a une question qui est vraiment revenue souvent, c'est quel est le lien entre les sites religieux païens et les églises Alors ça, ça m'intéresse beaucoup ce sujet, c'est un sujet qui, euh, sur lequel j'avais déjà beaucoup réfléchi. Donc c'est ça que vous aurez. Euh, la semaine prochaine et attendez vous à ce que je sois à contre-courant. Je pense que ça va vous étonner. Je pense que ce, euh, cet article euh, va, va nourrir un pas mal de débats. Donc j'attends euh, vos euh, réactions. Euh, voilà, donc surveillez ça. Dimanche prochain. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir le courage de suivre toute cette formation, euh, de toute cette conférence. Oui, je, je, je programmais une heure, je suis quasiment arrivé à deux heures. Je suis euh, désolé. Euh, voilà, je vais essayer de respecter les, les horaires la, la prochaine fois. Euh, merci d'avoir... Vous êtes resté quand même très nombreux, hein. vous étiez donc plus, plus d'une centaine, donc ça me ravit. Merci pour vos, vos, vos réactions, hein. ça me, je me sentais beaucoup moins seul comme cela. Voilà, donc je vous dis à dimanche prochain. Voilà, passez un bon dimanche.